Bonjour, et bienvenue dans le train 13bis, euh, un peu en retard de quelques minutes, nous allons reprendre en peu. Le début, rappelez-vous, euh, aux oreilles, attention. Bonjour, le train 13bis est en direction de la suite de l'histoire. On ne sait pas exactement où ça va, mais on continue. Il euh, y a eu un petit décalage dû à une pause. J'espère que euh, vous êtes tous bien attachés. Euh, nous allons commencer. Ils ont un peu, un peu, un peu une voix nasiade, j'espère que j'y arrive. Je sais que j'en ai une aussi. Je m'assois bien. Attendez, je vérifie aussi le son. Ça a l'air bien. C'est pas trop fort Bonjour le chat. Tu vas bien le chat Le son est un peu fort j'ai l'impression, je vais baisser. Attendez, je vérifie. Est-ce que vous entendez bien le chat Euh... Non. Est-ce que je suis sur la bonne fenêtre euh, 98 fenêtres ouvertes. Il y a un chat euh, sur mes genoux. Qu'est-ce qui se passe Ah la, la manette ne répond plus. La manette ne répond plus. Attention, attention, les oreilles. Peut-être Windows qui va s'énerver. Ah, c'est bon. On peut y aller Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce que la Terre des Morts soit si belle. Parlons à Sam qui sait. Ouah, c'est incroyable. Prochain arrêt. Baie de baleine blanche. La baie de la baleine blanche Oh, je le savais, je le savais. Bien, on est fichu, c'est sûr Oh non, petite petite baleine Faut la sauver On dirait Omori avec son histoire de. de Oh il y a un petit cerf. Je pense qu'on va pas pouvoir la sauver, j'ai l'impression. Waouh C'est gigantesque ici, ça doit être la ville. Jon, dépêche-toi hein. Et voilà, on est arrivé dans Last of J'espère que vous appréciez Last of Us. Un petit chat, tu, tu apprécies Last of Us un Petit chat. Un petit chat-chat. Chat. Attention, t'es en train de t'emmêler dans les, dans les, dans, dans les fils. Petit chat. Petit chat. T'es en train de mettre ta tête au milieu des fils. Attends Bouge pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Au secours, sauvez-moi Ce vent toxique, ce soleil cuisant. Je vais mourir, j'en suis certain. Mais qu'est-ce que vous racontez Regardez-nous, tout va bien. Je n'y crois pas, je ne peux simplement pas y croire. La surface n'est que désolation, la ville a complètement déserté. Ça c'était euh, une citation. Ah oui, j'étais déjà sur la gestion du stream. Ah, je remets. J'ai pas vu l'automode du coup passer, mais bon, c'est pas grave. J'espère, viens avec nous. Je ne bouge plus. Pas tant que je ne trouve pas quelqu'un qui me comprenne vraiment. Mais euh. C'est pas où, où qu'on passe maintenant On va aller du côté de la forêt Ah non, on descend. Attendez, on va aller voir du côté du cerf. Le cerf, c'est pas où, c'est pas grave. La musique est pas très changeante, hein. Ah, on est devenu tout petit. Allons voir la cabane. Apparemment, on ne peut pas. Il écrit quoi On ne sait pas. Bon bah on descend, on va voir ce qui se passe en bas. Hein, parce qu'on est monté, mais maintenant... Ah... Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Ok, on peut remonter directement. Comprendre, ouais, c'est vrai qu'on sait, on sait pas trop, euh, mais je crois que j'espère espérer ce genre au masculin. Hein. Je ne sais, mais j'espère aussi. Alors, col de montagne, on est au col de la montagne. Oh, il y a un arrêt de bus. Attendez, on va où? Bon. Ah, c'est ma... c'est Van Life. Attendez, Van Life, faut qu'on sauvegarde dans son frigo. Il y a une baleine géante au sommet de cette montagne. D'après la légende, c'est un monstre qui se nourrit de souvenirs. Ah. Sauvegardez vos souvenirs Oui, bien sûr. Jon Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Oh la coupe Je trouve que c'était bien la pause, c'est bien parce que c'était au bout de deux heures. Je rappelle que deux heures d'écran, en général, il faut faire une pause. Euh... Même au travail. Histoire que de sauvegarder nos, nos corps, nos yeux, nos, euh... Nos, euh... Bah, nos tunnels vision, on va dire, parce que c'est un peu ça. Au bout de deux heures, euh, un peu le dos. On souffle un peu, histoire de... Ah, ça, elle est là. La boîte. 50 unités de sel. Bon, allez, allons voir euh, la personne qui est en bas. La vallée. Ah oui, mais du coup, on a fait le tour. Comment qu'on va voir la dame Ou le monsieur, je ne sais pas. C'est pas là Ah. Bah, elle est plus. Il n'y a plus personne ici. C'est pas là Il y a des creux. Je peux pas taper. On est dans le... Ça a l'air d'être bien pour l'instant. Jon Ah, c'est le yinche. Jon le yinche. Ah, il a une bonne tête, le Jon le yinche. Tu as faim, mon grand. Viens, je vais te donner ton petit déjeuner. Oh, qui êtes-vous Moi, c'est Sam. Et voilà, Jon. On vient de l'île Cocotte. L'île Cocotte Ah, je vois, vous venez d'ailleurs. Je, je devrais informer le maire qu'on a des visiteurs. Non, surtout pas. Le maire va nous arrêter nous jeter aux oubliettes. Oh là là, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma chérie. La mairie d'ici est très gentille et très accueillante. Je m'appelle Uva. Vous devriez vous arrêter au village. Tout le monde serait très surpris de vous voir. Viens, Jon. Allez, mon grand. Oh, oups, euh, je parlais à Jon. Qu'est-ce que je dis au oh, chien Je parlais au chien. Jon, pas à toi. Je sais bien que tu n'es pas un chien. Bref, je ferai mieux de me taire. Je vous attendrai à la baleine des bois. À la baleine des bois Il y a une baleine de bois C'est trop bien. Mais ça veut dire qu'il y a une autre baleine euh, qui est en train de décéder. Hein Attends, mais on peut aller là Non Pas du tout Ok. C'est un village. Jon, regarde, c'est un village Oula, le mer, le mer ressemble à un poisson. Vous avez réussi, bienvenue à tous les deux. Ouais, on a réussi, on va pouvoir sauvegarder et payer de l'argent. Attendez, moi je vais aller payer de l'argent là-bas. Réfrigérateur, on place des choses dans le réfrigérateur, oui, bon, bref, voilà, bon, ok. On sauvegarde, again, parce qu'on sauvegarde tout le temps, c'est mieux. Je suis euh, sauvegardeman. Alors, approvisionnement rapide, ça c'est pas mal. Bon, c'est pas très intéressant. Ah, qu'est-ce qui se passe j'ai un problème de... Non Attendez. Qu'est-ce qui se passe Non Il y a un bug Un bug de touche Attendez. Je connais ce bug de touche. C'est à cause de la manette. Je connais. C'est toujours à cause de la manette. Voilà. L'eau de bombes l'eau de bombes l'eau de munitions, on n'a pas besoin. Amélioration de bombes peut-être. Vous permet de transporter davantage de bombes, c'est pas mal. On est niveau 1. En bombe, euh, qu'est-ce qu'on paye On va payer les deux. Hein. Je tiens à préciser que c'est possible que je ne sois nul au tir, hein. donc on verra après. J'ai pas assez de pièces. Ah, mince. Bon bah salut. Hein. Encore plus. On a les mains euh, plus dans les poches. Bonjour euh, trappeur. Car il s'appelle Bonjour. Bienvenue à Verte Colline. Le maire vous attend, il est dans le, devant la baleine des bois, ok, je peux dire bonjour aux arbres, bonjour les arbres, bonjour l'épouvantail, tu as vu cette tête Il a pas l'air euh, très rassuré l'épouvantail, oh, oh, on peut jouer à EarthBurn ici, est-ce qu'on peut déclencher, on peut payer des trucs là Ah oui j'ai des trucs, attendez, alors EarthBurn c'est euh, le jeu dans le jeu, on n'a jamais joué encore, pour l'instant on se paye des trucs. Il est si mignon qu'il se fait harceler par les autres monstres. Je... Ah oui, monsieur là on a déjà eu le verre des dunes. Le vert de dune, si, si vous voyez la ref. Parce que euh, l'épice et le vert, le verre et l'épice. Et là, on a euh, un rat enragé, une créature féroce et agile. T'es mal à taille du rat, quoi. Euh, le garage est envahi de rats. Ces derniers temps, à tel point que les câbles commencent à en pâtir. Allez, on en paye encore un. D'après la légende, on trouve des créatures de ce genre au pays du vent. Il neige à présent, en été également. C'est peut-être un effet du miasme. C'est un champignon. Petit chacha. Ça va T'as l'air bien posé sur moi. Hein alors bonjour. Sarah. Ça alors, un étranger, as-tu vu, va C'est la fierté du village, pour ainsi dire. C'est quoi ça Ça Ce sont des beignets sou souris chaya Ouloud pour, pour les intimes, exactement. C'est Chahi Je sais plus comment ils prononcent. Et c'était bien placé ce passage-là. Après c'était un peu dommage parce que c'est.. Mais c'était bien placé dans le film. Comment ils ont sorti le.. le terme. Est-ce qu'on peut monter par là Non. Bonjour, vous êtes un pêcheur, vous Est-ce que vous nous apprenez à pêcher, comme dans tous les jeux Oh, c'est vous, les étrangers, dont parlait Iva Ah non, c'est pas un pêcheur, c'est juste quelqu'un... Seb, des étrangers. Oh, je veux voir, je veux voir. Écoute-moi bien, mon garçon. Si tu touches à un cheveu de... Mais casse-toi. Elle plus ta soeur pendant des semaines. Mais qui êtes-vous Mais euh, il fait le gros dur, ça change rien parce qu'il soit tendre. On s'en fiche. Profite du soleil, 13 bis. Mais oui, mais je profite. Là, tu vois. J'ai fait mon glow euh, up hier. Viens au ranch des hélicoptères. des les héliports, ça c'est à l'est de la vallée. Et oui, je profite du soleil, bien entendu, parce que ce jeu euh, nous amène à profiter du soleil. Mais euh, c'est vrai qu'il fait beau dehors. J'espère que ça se voit. Je verrai, euh, je verrai vraiment de quoi tu es capable. Est-ce qu'on peut parler à la. Ah oui, on peut Tati Gisèle, ça y est Oh oui, c'est le grand moment Le moisson Oui, un peu, euh, Terrestrine, tu, tu as pas tort. D'ailleurs, Terrestrine, est-ce euh, que tu sais que tu as une commande spécifique ici euh, Que j'ai euh, pas mis à jour, je crois d'ailleurs, mais euh, je te l'envoie. Attention, je, fais, je me balade dans le monde. Hop, le monde euh, du euh, back-office de, de Twitch. Dans le confort de beaux jeux. Bon, après, est-ce qu'il y a beaucoup à mettre à jour sur ça Je ne sais pas. Oh, mais regardez-moi cet effet. Tout ce Ah. Ah. Mm -hmm. uh -huh. À la moisson, d'accord. La moisson ne commence que pas avant, après-demain. Elle commence à sucrer les fraises. Bonne expression. Elle ne fait plus la différence entre une oie et un renard. Ouf, il est cassé où Euh. Salut C'est alors, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelqu'un de l'extérieur. Vous venez de l'autre côté de la montagne Non. On vient d'en dessous. Attends, ne nous spoil pas la misogynie dans le dans les jeux, voyons, Terrestrine. À quel moment quel moment tu. Alors, Living Bell, je suis pas d'accord. Moi, je serais plus de nuit, comme personne, je t'avoue. Plus nocturne. Voilà. Euh. Mais euh, je prends, hein, je prends les compliments, hein. de toute façon ici on est dans le dans, dans le stream des compliments, je suis pour les, les compliments, de distribuer vos compliments euh, un peu partout, c'est toujours nécessaire, euh, voilà. Euh, si vous voulez complimenter d'autres personnes dans ce stream, il y a du beau monde quand même, hein, donc euh, allez-y. Oui, bah, je... merci de prévenir clairement, euh, Thérèse, tu, tu vas voir que déjà, <rire> on a déjà rencontré l'autre euh, pêcheur, là. Hein, FSP, déjà. Mais euh, ouais. Attention, du coup, merci de Terrestrein de nous prévenir. Attention, misogynie in progress. J'ai un halo. Ah c'est le rond. Ah oui, c'est possible. Je vérifie. Euh, euh, on dirait. <rire> euh, mais ce n'est pas le cas. Wes Monsieur le maire. Oh, euh, si c'est pas Uva, toujours aussi ravi. J'aimerais te représenter quelqu'un. Voici Jon et cette jeune demoiselle, Sam. Jon Mais je viens de voir Jon ce matin. Non. Le pêcheur, c'est pas le pire. Ah, il, est... il est passé où, d'ailleurs, ce petit chaud chenapant C'est Jon l'humain. Ouais. Un halo jaune de point tour exact. dirais bien de nouvelles têtes. Est-ce que ça dérangerait qu'il séjourne dans la vieille cabane par un temps Il ressemble à un poisson chat, en fait. Je sais pas si vous voulez voir la différence entre un poisson chat et, un, et ce, ce personnage, mais c'est un poisson chat, en fait. Il a les branchies, euh, presque, et les moustaches. Qu'en dis-tu, mon garçon Il va... Je ne lirai pas. Les gaietés de la jeunesse, mais casse-toi Je m'excuse, le maire est assez facétieux. Il est pas facétieux. C'est Jean-Luc Mélenchon. <rire> aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Aïe aïe aïe Attendez, je vais regarder s'il si y a dans mon dans mon euh... Euh, Jean Jean-Luc. Je juste taper Mélenchon, je suis sûr que j'ai trouvé un truc. Mélenchon. J'essaye de, de tester des nouveaux sons, vous avez dû remarquer. Ah j'ai mis Mélenchon. Mélenchon. Euh, Mé un son stache. Partage, partage, partage. Ah d'accord. Ok, merci. Je sais, je m'attendais pas à ça, mais ok. Oui, il est relou, oui, bien sûr, euh, totalement relou. Euh... Je suis d'accord. Euh, petit chat. Petit chat, veux-tu arrêter de te faire les griffes Petit chat, prends un pèse. Tiens. Regarde. Tu veux Un pèse avec euh, une tête de chien. De, de chien, c'est une tête de de, de... de cheval. Tu veux Prends un pèse. Tu veux pas Tant pis pour toi. Vous pourrez vous y reposer s'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. On y va alors Est-ce que le chien euh, Jon va nous accompagner Et on va toujours avoir ce problème de, de qui est qui, qui, qui. Bonjour Jon. Ouf, ouf Trop mignon. C'est pas ça Ok. Et là on peut faire des, des armes quoi. Ça c'est quoi ça oh J'ai cru qu'il y avait marqué 13-12 sur le bateau. Dommage. Je rappelle. Petit chat, le petit chat est là, euh, le petit chat est, est allé voir le veto récemment, le petit chat est albator. Merci pour le soin, hein. il y a hein, une boîte. Oui euh, le petit chat est albator parce que euh, apparemment il a... le petit chat a des tocs. Enfin c'est pas comme ça qu'on appelle ça pour les chats j'imagine mais c'est un peu... Euh... Nettoyage absolu tout le temps quoi. Du coup, euh, grattage d'œil et... Euh, aïe. Tu dois être le visiteur dont tout le monde parle. Et qui avons-nous là Si ce n'est pas la... Ok. Casse-toi, madame quand, grain de gorge. Grain de gorge. Grain, grain d'orge. Cette soupe, oh oh oh Une douceur pour le dieu de la montagne. La moisson est prévue pour après demain tu sais. On a, nous, on a fait euh, des trucs... Euh, alors, du coup, on a fait comme... Euh, comme... Euh, alors, attendez. On a fait quoi comme euh, cuisine on a fait euh, une poêlée de légumes, euh, des légumes sautés, euh, oeufs à la vapeur et bien entendu pâte aux fruits des sables. Voilà C'est la fête au village de ce soir. Tu sais, ça va être la fiesta. Hein. Tout le monde se réunit pour célébrer la moisson. Ok. Ho, ho, Tu trépines de patience, mamie aussi. Alors, qu'est-ce qu -ce, qu -ce, qu -ce que c'est que c'est que c'est Est-ce qu'il y a des trucs ici Non, non, non. Euh, non. Oh, il y a des presses pour faire des des, euh, des manifestes. Allez, on va faire des manifestes. On vous a vu, hein. On, on vous a reconnu, les militants du village. Bon, alors, euh... Ici, si on peut rentrer. Ça y est Oh non, il faut parler avec cette dame. Excusez-moi, madame. Au revoir. Ah, on vous a pas parlé à vous, je crois. Hein. Bonjour, Ingrid. Ça alors, ça fait des années qu'on n'a pas vu quelqu'un de l'extérieur. Vous venez de l'autre côté, de la montagne ah si, on t'a déjà parlé. On peut pas ouvrir ta porte, donc euh, on va dire que c'est fait. J'aime beaucoup le déplacement de, de l'orge sur, euh, sur ce truc. Et là, il y a quoi On peut rentrer. Chez Uva. Alors, pillon comme dans Skyrim. Ah, il n'y a rien à piller. Dommage. Quoi de neuf Des recettes Bah en fait, oui, c'est ça le truc, c'est que... Euh, puis, au final, euh, on fait du level-up reset ici, hein. J'espère que... D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais je t'ai pas, pas demandé, mais j'espère que Terrestrine, tu vas bien. Jette un coup d'œil. Que des légumes frais, du coup. Oh, on va pouvoir acheter des trucs. Alors déjà, on va acheter une extension du sac à dos, parce que c'est toujours intéressant et toujours important. Avoir un gros sac à dos avec plein de poches. Voilà. Et ensuite... Euh, on va acheter d'autres trucs. j'ai un coup d'œil. oui, bien sûr. Les légumes de saison, qu'est-ce qu'il y a euh, La bière, c'est des légumes Ah, des potirons, allez, ah, voilà. Euh, du lard, peut-être pas. Il y a du lait. On va acheter du lait. On va tout acheter, hein, parce que nous, on est des cuisiniers en herbe. J'ai pas assez de sel, mince. On a, on... Oh, on peut pas acheter du caramel. Dommage. Et là, on peut faire à manger. Alors qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on peut faire euh, un petit mélange euh, potiron, pomme, et euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre Du poivre Non. Ah, et on a quand même du caramagma. des fruits des sables. Est-ce que ça fait un petit, un petit euh, mijoté de, de légumes Je n'essaye même pas. Je, je vous le préviens, je n'essaie même pas à ce jeu. Une salade de fruits, voilà. Là, on est là, on est prêt. Allez, salut. Euh... Alors, du coup, je me rappellerai jamais de comment faire, mais c'est pas grave. C'est écrit dans le livre de recettes, j'imagine. Monsieur, est-ce que si vous avez un problème d'isolation, vous devrez aller voir avec votre propriétaire. Au revoir. Ou sinon la mairie. Enfin bref. Euh, oui, si vous avez des problèmes d'isolation, vous pouvez aller vous plaindre, hein. bien entendu. Euh, L'État normalement est censé vous protéger des de, de problèmes d'isolation. Et des abus euh, que le propriétaire peut, euh, ou la propriétaire peut vous mettre dans les roues. Il <coughs> euh, y a une instruction... On va parler à Uva, parce que j'ai l'impression que c'est la seule euh, qui peut nous parler. Une fête, demain soir, il y a une fête. Ok. On, on... Quoi Des blettes C'est fini les blettes, je crois. C'est plus de saison maintenant. On est passé au poireau. Petit chat Petit chat Arrête, s'il te plaît de faire les griffes. Des blettes de qui de blettes de quoi De toute façon, c'est pas mon truc, les blettes. Je... Ça ne me fait mal à la tête Je n'en mange pas Ok, on a compris, monsieur le maire. On est déjà passé par là. Je sais plus où on doit aller. Je vais regarder la carte. Hein. Je pense que c'est le bon moment. Bah, faut aller en bas. Ok. Et on est allé en... on était, On est parti d'en haut, mais on pas... n'a pas fait tout le tour de là-haut. C'est joli, euh... comme... Euh... Relief. Les tailles supposé t'isoler des problèmes d'isolation. Normalement, il est censé protéger euh, un peu quand même euh, les citoyens. Mais alors, isoler, je sais pas. Normalement, euh, il... il... c'est censé être un peu... Euh... Là, on. Ah oui, c'est là où on a acheté des trucs, non Oui. Euh, J'ai perdu, la ta... perdu euh, une partie de mon chemin. Bon bah, salut le trappeur. Hein. Salut, ciao. C'était cool de vous voir. Bonjour, au revoir. Ah bah Emilie elle a été sympa avec, avec euh, Jasper Un bar et vous êtes produit là J'y crois pas Pourquoi mentirais-je <rire> Jasper il, euh, il a été attiré par des fans Une certaine renommée là-bas je te signale Je suis scotché Donc c'est grâce à la discussion avec les fans qu'il a réussi à se déplacer Jasper Ça veut dire quoi scotché Bah en fait tu prends du scotch C'est une marque de ruban adhésif Et après en fait tu fais un terme pour pouvoir plus distribuer euh, cette ru ce, ce ruban adhésif là et ensuite tu, euh, tu décides de créer de la colle et au lieu de l'appeler euh, de, de la colle euh, tu l'appelles de passe-moi ta uu euh, par exemple et si tu décides un jour d'utiliser par exemple du euh, de, mh, des post-it donc des petits papiers au final où tu peux noter des choses voilà euh, au lieu de dire euh, note ou euh, petit papier tu dis post-it et euh, sinon, euh, comme ça, ça permet de distribuer un peu plus euh, le commerce euh, d'une seule euh, branche euh, de, euh, de, euh, du, du, du côté commercial. Mais sinon, il y a un autre truc aussi, ça s'appelle comment déjà euh, Quand on met euh, des petites boules derrière les posters pour pouvoir... Euh, voilà, c'est euh, un peu la même chose. On l'a nommé euh, uniquement pour que faire fonctionner une économie qui ne fonctionne pas sinon. Encore des ringards, comme tout le monde ici. On s'en fiche de. La blague là Elle a été noyée par le spam de 12 bis Je pense que c'est bien <rire> On s'en fiche le... <rire> On dit non plus sur le bar J'ai entendu des trucs vous saviez Comme quoi les gens là bas sont à moitié nus Qui êtes vous Émilie, je n'ai pas envie de discuter avec vous Mais euh, je crois que c'est impossible de, de récupérer Jasper si on ne discute pas avec vous euh, J'aimerais trop aller voir toutes les lumières et les couleurs. Ah, tu vas aller voir la, la ville quoi. Ok, et dire que j'allais rencontrer quelqu'un ici à la surface et non seulement ça. Mais c'est un ange qui me comprend véritablement. Bah c'est bien. j'espère, c'est cool. Vas-y, on se casse nous. Salut, ciao Là, là, là, là, là, là, là, là c'est le tuto balade. Alors, pour quand, comment se balader C'est simple, vous voyez des flèches qui vont dans l'autre sens. Mais en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut aller, comme dans tous les jeux. Comme ça, vous pouvez vérifier. Les endroits où vous voulez aller. Bim bim bim. Et hop euh, Ça fait des.. pas des. pas des mêmes trucs. On va, on va monter. On peut pas remonter Ah si, on remonte pas là. Je veux juste remonter pour voir parce qu'on n'est pas allé à droite. Quand on était en haut. Donc je veux juste voir où ça nous amène. Ça va, ça vous dérange pas que je critique un peu les, les systèmes commercial et leurs euh, techniques de communication J'espère. Alors, on n'est pas allé en bas, je crois, en fait. On peut pas aller en bas Non. Is that possible Ah là là. Bon, moi, j'ai pas envie de voir cette baleine, en fait, plus longtemps, donc je pars. Salut. Ça me rend triste. Donc, euh, on va essayer d'éviter de faire comme Omori et de se perdre et de louper un boss. Ça serait bien. Alors, je vais regarder la carte. Oui, non, peut-être. C'est en bas. Et ensuite, euh, là, il y a une porte. Je crois, ici. Mais c'est pas par là qu'il faut aller. Ah, Koku, attendez. Par où on arrive du coup on arrive trop haut là je crois. Oui. Ah faut que je monte encore. Excusez-moi, bonjour, au revoir. Euh, je traverse encore ce village. Euh... Bonjour Jasper, bonjour Émilie, je suis pas perdu hein. Bonjour Trapper, hein. c'était pas moi tout à l'heure, je suis. je fais juste le tour. De... Du village. Je. Hein? Bonjour euh, Monsieur Poissonnier. Euh... C'est pas par là qu'il faut aller Non par ici. Ah bah on avait pas vu cette boîte. Et on a de la thune. Allez on va racheter des trucs. On hein. <rire> peut utiliser ça. Ouais ouais ouais ouvre. Ouvre la boîte au ah, pas. Alors du coup euh, non. Bah non ce n'est pas par là. Comment qu'on arrive là bas. Faut que je monte quelque chose j'imagine. Bon on va faire des courses. que vous voyez, euh, que j'utilise à, à 100% mes yeux. Bonjour, je voudrais acheter le reste de l'augmentation qu'on avait tout à l'heure. Ah, il y a de la laitue. Du citron, on a acheté du citron euh, et euh, de la laitue. Voilà, merci. On a claqué 50 balles. Salut. C'est par où qu'il faut aller. J'imagine que c'est en bas. Après, quand on est en bas, euh, là on est ici, donc c'est pas ici, au revoir. Et Là, je vais essayer d'aller à droite, mais je ne peux pas. Euh, là, on peut pas monter, on ne peut pas monter. Là, on peut pas monter. Peut-être avec l'eau, mais je ne sais pas par où. Là, c'est dans l'autre sens, et là, on devrait pouvoir y arriver par ici. Ah non, je suis trop bas déjà, oh là là Attendez, c'est où qu'on monte ah, faut que je remonte, ok, ok, j'ai vu, il y avait des plis, il y a des plis dans le, dans le relief, ça veut dire qu'il y, y a des escaliers, voilà, ici, si je monte une fois, et que je tourne ici, derrière ce petit arbre, je peux aller par là, et descendre là, que j'avais fait tout à l'heure, et que j'avais pas traversé ce pont, je crois, voilà, donc c'est par là maintenant, <rire> ah, c'est notre maison? Je crois qu'il y a un problème d'isolation aussi. Hein. Comme c'est étrange. Vous avez dû vivre bien des choses. Il y a encore plus de. couleurs dans vos souvenirs. Ok, sauvegardez vos souvenirs. On sauvegarde. Euh. c'est ma maison ça? Ah! Regarde, j'en un lit. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu un lit. C'était euh, il y a moins d'un jour. Et regarde cette énorme marmite. Tu vas pouvoir nous préparer plein de bonnes choses là-dedans. Jon, Jon, viens par ici, on peut voir dehors. Ah bon Il y a des arbres, tout plein d'arbres. C'est bien. Je me demande si on peut voir Verte Colline d'ici. Ah oui, là-bas. Ah tiens, Uva. Uva est bien Ok. Bon, attendez, je check un peu cette maison. Bon. Il y, y a une radio. Il y a, on dirait, une cheminée euh, qui s'est écroulée. Et on peut cuisiner. Est-ce qu'on essaie de cuisiner la laitue avec euh, quelque chose La laitue... Euh... Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait se faire une sorte de petite salade Ah non, le sac à dos est plein. Ah bah, excusez-moi, hein, je peux pas cuisiner quand on a le sac à dos plein. Ok, tant pis. Oh oh oh Jon est hyper fort quand il s'agit de tra de tra taper sur des crânes. Ah. La forêt ici, elle est différente. Il vaut mieux ne pas vous y aventurer trop loin. Non mais on connaît la les bails. Hein. À chaque fois qu'on dit ça, euh, après on y va. Jon, viens. Allons, on range des héliports. Il y a des ports hélicoptères. C'est génial. Grain d'orge dit toujours que le ranch manque de bras. Avec vous, il aura peut-être exactement l'aide qu'il faut. Oui, si tu veux. Ah, avant que j'oublie... Arrêtez-vous au village en rentrant, d'accord Je vais vous préparer un bon petit plat pour le dîner. Dépêche, Jon. récompense ça et revenons vite manger. C'est en bas qu'il faut aller. It seems so. Allez, à tout à l'heure. Ah! Chargez votre attaque pour dépasser le bateau. Ok. Dans l'autre sens peut-être. Ah oui, il faut taper ça. Pas bête. Bê Et là, euh, c'est à gauche ou à droite? On va aller à droite. Je suis allé à droite alors que c'est à gauche. Ah! Non! Excusez-moi, attendez, j'ai posé une bombe, c'est faire exprès. Récupérer de la thune, hein, dans cette histoire. Pas enfin, à quoi sur ça, ça va, mais voilà. Euh, là là là la là, là. Oh non, le poids Vous voilà les, les... Vous revoilà les junes. Les junes Vous trouvez pas que Jon a ai l'air un peu plus âgé que vous En tout cas, t'es bien plus jeune que moi. Bref, vous êtes ici pour donner un coup de main. Oui, Jon est le meilleur mineur du monde. Un mineur C'est quoi, ça En tout cas, euh, c'est pas compliqué, ton boulot. Faire entrer ces héliports dans leur enclos. Ils sont insupportables, ces temps-ci. Ils m'ont presque mis à plat, toutes mes clôtures. Jon peut, peut plus. Jon peut plus. T'en as marre que je dis Jon Dommage, hein. Vaut mieux que tu laisses la demoiselle ici avec euh, moi. Non Au revoir Je suis obligé. Bloque-le dans ta bulle, hein, si jamais il y a un problème, hein, Sam. C'est où Faut pas que... Ah oui, faut que je les aiguille comme ça. Faut qu'ils rentrent en haut. Allez, monte. Monte. Faut pas les énerver, il a dit. Oh non, c'est le pire. Allez, allez. J'ai l'impression de jouer à Zelda 64, là, où tu dois ranger les... Les cocoricos, Je sais plus, pas les cocoricos, c'était qui, déjà Arrête Arrête Arrête de partir dans l'autre sens Ah oui, d'accord. Si, c'est à l'étape, quand même. Ah oui, après, ils sont... Ils sont euh... Vas-y, pars, pars, pars. Ah oui, ça, à, ça gonfle. Ah, ça gonfle. Ah, d'accord. Allez, allez. Voilà, reste là. C'est là où il faut aller... Arrête de bouger. Pourquoi on tape des ports en fait C'était quoi l'histoire Il est resté en haut l'autre Oui. Y a pas de temps, hein. c'est ce qui est déjà bien. Allez, allez. Ouais, hop, t'es dedans. Désolé, hein, euh, c'est un peu exploitation animal friendly, hein, ce jeu. Je peux dedans ou pas Ah Merci. Ils ont des dents un peu... Euh, ça fait peur, hein. Déjà ça m'amuse pas. Hein. Là je suis pas amusé. Ils sont tous au même endroit ça pas, t'avais pas besoin de bouger. Un sacré bon rabatteur des hippers, super. Euh, ce sera tout pour aujourd'hui mon garçon. La paye, la paye. Euh, si on doit euh, travailler comme ça, tu me donnes la paye. Il fait nuit là. Et en plus on doit lui donner de la bouffe, Non mais laisse tomber. Ah c'est un prix. Ok. Euh, bah écoute, euh, qu qu'est-ce que je te dis non. Salut. Bon là il n'y a pas de, de soi. De moyen. ...de faire... Cette poêle qui sert à tout. On tabasse des porcs, on... ça nous fait... ça permet de faire à manger... Bah. Bon, bah on va se faire à manger nous-mêmes. Hein. Euh, mais notre sac à dos est plein, donc euh, non. Salut On va sauvegarder... Oh, y'a yeah. Il y a un vélo dans l'arbre. Comme c'est étrange, vous avez dû vivre bien des choses, il y a encore plus de couleurs dans votre vie. Ok, je sauvegarde. Du coup, il faut qu'on aille au village, hein, j'ai l'impression. Donc on va au village. Hein. C'est pas comme si ça aurait été plus simple si on ne voulait pas faire tout le chemin à Yep. Mais c'est bien, ça fait une petite balade. J'espère que vous appréciez la balade. La musique est un peu forte. Ou pas, hein, je sais pas. On n'a plus d'argent. Parce que j'ai tout claqué en bouffe. Au moins, il n'y a pas de loyer à payer. Ah, et on a perdu J'espère. J'espère qu'elle est avec Emily, hein, apparemment. Euh, bonjour. Emily, bonjour. Oui, j'espère. Oh c'est vous Vous cherchez Jasper bien sûr. Il est là-bas. Ah, il est avec euh, les dames. Ok. Plus, et plus de questions sur le bar mais les poules les poules on débarque quoi Ok, bon casse-toi en fait. J'en peux plus d'Émilie. Bonjour Jasper. Quel bonheur ce village. Je suis complètement sous le charme. C'est très bien. Vous parlez de quoi J'ai entendu dire que vous étiez deux au, champ, au ranch. Ce j'espère, il est pas mal non plus. Très bien. Et vous C'est beaucoup plus violent ici depuis l'arrivée de ce jeune homme. De ces deux jeunes hommes, je veux dire. Et bien sûr, de la petite bouclette. Ok, bon, salut. Ciao. Uva, aide-nous. Ah, vous êtes de retour. Vous devez en avoir plein les pattes. Le dîner est déjà prêt. Entrez, venez manger. Ah, c'est un peu long, là. Et c'est alors que John rendit la puissante clé du destin et le plongea dans les entrailles de cette extraordinaire machine, découvrant ainsi le passage secret que la Fremer avait gardé caché pendant tout ce temps. La clé du destin Oh là là, mais c'est quoi Ça a l'air trop cool. La clé du destin, on est autre que... La grande tige sacrée que John a arrachée du dos du crabe du cocotte géant. Je viens juste d'inventer ce nom. Oh oh oh, pas mal, hein Mais revenons à nos moutons. Car voyez-vous, ce dont personne ne se doutait, non, ce que personne n'aurait jamais pu imaginer, c'est qu'à cet instant précis, l'horrible mère suggérait de nulle part et nous accueillerait dans ce tunnel. Oh misère C'est à ce moment-là que j'ai su ce que je devais faire. De ma voix forte et puissante, j'ai crié Fuyez, mes amis Je me charge de retenir cette infâme ennemi Et je me souviens pas de ça, du moi. Il, a encore... Il en a encore pour longtemps avec son histoire et juste quand ils sont censés dîner ensemble A ce rythme, Uva ne va pas réussir à adresser un mot à John. Mais c'est pas un date en fait. Emily, va chercher ce Jar et amène-le ici, tu veux Hein Mais pourquoi moi Demande à quelqu'un d'autre. Vous étiez comme de la en foire tout à l'heure. Mais c'est pas possible De ce que j'ai entendu, tu lui as parlé qu'à ton Tu lui as parlé plus qu'à ton vieux père de toute l'année. Pff, sérieux, pas étonnant encore, espèce, espèce de boomer. <rire> Qu'est-ce qu'on peut bien avoir à se dire, toi et moi Répète un peu ça, jeune fille Émilie, ma chérie, tout ça n'a rien à voir avec toi, ni avec ton père d'ailleurs. Ça concerne il va. elle a une occasion en or. Allez, sois gentil, viens. Viens, petit chat. T'as failli tuer mon téléphone, mais tu veux pas D'accord, pas grave. Oh, je comprends mieux. C'est la, la, la journée des dates ici, hein, j'ai l'impression. On n'est pas du tout dans un système. Euh, compliqué! J'espère. Oh, Emily, tu arrives juste au moment. Viens, viens, c'est quoi? J'étais en train de raconter notre grande aventure sur Terre. On peut sortir une minute, j'ai un truc à te dire. Mais je n'ai pas fini mon histoire. Emily, oh c'est pas grave, venez suivez moi. Que se passe-t-il Qu'est-ce que vous attendez tous ici On veut que vous nous racontiez l'histoire de l'île Cocotte. Grand Dieu, c'est vrai. Puis je crois, que, je crois que je suis en train de tomber. Ok, merci, j'espère que t'es pas trop rapide. Par où voulez-vous que je commence Ah oui, et si je vous racontais le moment où j'ai balancé ces quatre vérités à ce monstre de mer Ah, attends une seconde. Ça te dit de venir chez... Quoi Chez moi euh, Je veux dire, ça peut être assez dangereux dans la montagne de la nuit, alors je me suis dit que ce serait peut-être mieux que Sam dorme chez moi. Je, je prends ça pour un oui. Bon, suis-moi. Ma maison se trouve juste au nord du village. Mais euh, elle était bien, euh, le dit là, où on avait trouvé. Ah non, c'est peut-être un peu mieux. Hein. Un petit bateau. Ça, c'est un peu long euh, comme, euh, comme passage, là. Genre, on a compris que vous faisiez la marche, mais on y est. Entre, entre. En fait, ça alourdit. Ça euh, alourdi. ça euh, rend plus long, le... le... Elle dort à point fermé. Pauvrette, elle, elle devait être lessivée. Jon. Je m'en occupe. Trop mignonne. Elle deviendra une femme formidable un jour. Laissons-la se reposer pour le moment. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de péd'elle Moi, je vais dormir dans le... Dans le bain, là. Comment ça s'appelle La baignoire. Ah non, tu rentres Mais non, mais ça va être l'histoire du rose Hein Quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce Qu que vous fichez ici, vous Oh non C'est un enlèvement. Qu est -ce que... Quand est-ce que vous êtes entré on est là depuis le début. Elle dort à dodo. Elle dort à dodo. Euh. Pas si tu fais la blague. Depuis que tu as couché la petite bouclette sur ce lit. Lancez le plan, les filles. Le plan Quel plan Non mais c'est un, un date arrangé, on a compris, mais quand même. Pour savoir ce que vous avez fait ici, si, si, au juste. Ton uniforme de combat, il, va, il, faut, il te faut ton uniforme de combat. Mon uniforme de combat Vous voulez que je porte ce machin Ne sois pas toi même non plus mais... Nick Mais Nick Arrêtez de regarder des dramas. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Ça, c'est fatigant. En fait, ce que je veux dire, c'est tu veux bien rester avec moi encore un peu Tu as vu, ces lampes, elles éclairent bien. Hein <rire> J'ai essayé d'installer le mois dernier, c'est bien ça. Bon, c'est cool, elle me raccompagne déjà, c'est bien. Ah non. J'espère que t'es resté, tu es toujours dans le coin. Hein. Parce que là tu dois revivre du coup le, le passage du, du jeu quoi. Ne capte pas. Ne capte pas. Toi aussi tu as froid à jonc. Bon ça marche pas. Ah hein. oh là là là là. On va lui parler, hein, mais bon, euh, le vrai sur Sam, John, on ne t'en fais pas. Ok, je pars, salut euh, Salut Ça se trouve, c'est John qui va se faire embar embarquer sur le chemin. Ah, je suis arrivé direct Oh, c'est vrai. Attends, je veux faire manger Non Ok. Pas très communicatif, hein, ce jour. Pas de nuit plus courte que celle d'un fugace rendez-vous. Dites-moi donc qui vous trouve. C'est Jasper. Oula. Pourquoi il est maquillé Non, il a un masque. C'est Batman Jasper Oui, c'est enfin non. J'ignore qui est cet individu que vous nommez ici. Euh, alors, qui êtes-vous je suis Batman Des yeux perçants comme des projecteurs qui illuminent le crime dans l'obscurité. Du sang frais et trace éclatante de la bataille qui venait de se jouer. Ce n'est nul autre que moi, le pisteur nocturne. C'est vraiment Batman. Oui, petit chat. Je vois. Hum. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur le pisteur nocturne Petit chat, ça va Vous pouvez me cacher vos tourments. Ne laissez pas ces angoisses envahir votre vie. Non, suivez plutôt les conseils du cavalier de la nuit. Pff, cavalier de la nuit, viens. Viens petit chat. Viens avec moi. Viens. Non. Jamais. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on vous recommande, vous devez le dire haut et fort. Viens. Pourquoi tu veux pas venir Pas d'accord Je... Hmm. Il doit y avoir un malentendu, j'espère. Euh, monsieur le pisteur nocturne. Un malentendu Et comment... Quoi donc C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ah, je vois. été donc simplement gêné, c'est ça Je... J'en me plaît. Beaucoup. Tu veux venir Viens. Viens. Euh, mais là, t'es en train de t'emmêler avec les fils. Hein. Fais attention. Mais viens. Si tu veux venir, viens. J'ai je... déconnecté. Regarde, il n'y a plus le fil de la... de... du portable. Tu veux venir le chachin Tiens. Viens. viens. Viens, regarde le fil, il est, il est posé. Viens. Tu veux pas D'accord, t'as eu peur. Tiens, viens. Viens. Albator. <rire> Albator, viens. <rire> je n'avais pas du tout eu cette impression. Viens. Allez, viens. Un petit chat. Merci, mais il faut que je vous remercie, monsieur le Piston nocturne. Me remercier Oui, pour ce que vous venez de dire, merci. Parce que vous savez quoi C'est vrai, il faut que je retire mon masque. Tiens. Je n'ai aucune raison de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est bien, Uva. Il faut faire ça. Retirez votre masque. Oui. Je vois que je m'inquiétais pour rien, clairement. Ça va, le petit chat? Vous vous débrouillez très bien toute seule. Sur ce, je vais prendre congé. Au revoir, très cher. Au revoir, bisous. Oh, coup de tête. Ah, tu m'as explosé la lèvre. Au revoir, monsieur le piston nocturne. Fichtre, je suis passé à deux doigts de la crise cardiaque. C'est quelque chose, cette UVA, hein. L'espace dans l'instant, j'ai cru qu'elle avait vu clair dans, dans mon jeu. A mon avis, elle y va, a vu clair dès, dès le départ. Je suis bien d'accord. Mais oui, mais oui. Mais... C'est impossible Tu ne me crois pas ça Tu ne, tu ne crois pas ça, toi Hein, Emily Euh... Je... Bref. Vous voulez pas un peu lâcher ça maintenant euh, Uva en pince clairement pour ce type. Ah bon Parce que ça on n'a pas vu. À part qu'elle l'a dit euh, longtemps après le, le, le déta arrangé là. Trop bizarre. Tu dis ça comme si on n'avait pas l'obligation morale envers la jeunesse de ce village. Ah bon Il y a une obligation morale des vieux maintenant Je sais que je me répète mais vous êtes vraiment qu'une bande de vieilles biques relous. Merci euh, Emily Zorgo. Euh, sur Surveille ton langage. Ah non, on respecte pas les vieux ici. Elle n'a pas tort tu sais. On devrait peut-être laisser les jeunes gérer leur histoire tout seule. Possible, oui. Moi non plus. Ça me plaisait pas d'avoir constamment un adulte sur le dos quand j'étais petite. Ah bon Ah bon Tu ne vas pas t'y mettre, espèce de révolutionnaire. Inutile de nous, de nous énerver, Uva. C'est très bien que se débrouiller tout seul. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas un homme sur cette terre à qui Uva ne plairait pas. Mais si, c'est pas les hommes. Mais bon, je dois re reconnaître que c'était quand même pas mal, j'espère. De faire avouer à Uva ce qu'elle pense vraiment, je veux dire. Ah, non, c'était. Euh, tout ça, c'était l'œuvre du pisteur nocturne. Personne au monde ne peut résister à son charme. D'accord, j'espère. Est-ce qu'on peut jouer au jeu C'est long. Encore un long moment pour la journée. Est-ce que le moineau il va faire partie de notre équipe ah oh non, il est parti. Jon. Jon. Ah. Problème de connexion, j'ai l'impression. Ah là là. Je vois, ça part en rouge là. Il vient de se passer un truc énorme. Est-ce qu'on peut vous aider, Uva quand il est question de taper sur des têtes, Jon est vraiment un vrai champion. Tu voudrais bien aller aux range des héliports Jon, grain d'orge a débarqué au village en courant ce matin. On dirait que ces pauvres héliports ont pris la poudre des scampettes. quoi est déjà parti pour tirer ça au clair, mais je me suis dit que si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait toi. Tu t'en es vraiment donné à cœur joie sur ces héliports hier, tu ne serais pas fait fuir quand même Bah ben non, pas du tout. Euh... Non. Ces héliports sont très dociles normalement. Quelque chose a dû les effrayer. Les illipores ont eu peur. Vous ne croyez pas que c'était un monstre, quand même C'est difficile à dire, on n'a pas l'habitude de s'aventurer très loin dans la forêt. C'est le territoire du dieu de la montagne. On dirait que ça va être à nous de remettre ces cochons dans leur enclos, donc... Allez, viens, on marche. Bon, on fait ça et après on va s'arrêter, je pense. Ah, parce qu'en plus, il y a le chat qui commence à me demander à manger un petit chat. Tu dis plus rien, hein Prends ceci, ce n'est pas un grand chose, mais... Ça devrait au moins vous aider. C'est un fusil avec multiple balles. <rire> Je sais pas ce qu'ils nous ont donné mais... Un pistolet j'en étais sûr. Un fusil pan, pan Et ça fait des pans. C'est bien on va pouvoir être équipé. On va acheter des munitions. Et puis... Vous euh... n'avez pas encore pris votre petit déjeuner. Je vous ai préparé ces sandwichs. Bah merci mais on n'a pas de place dans notre sac. Ah bah si, merci. Merci hein, pour la place dans le sac. au violet. Allez, on y va. Peut-être qu'il faudrait que je m'équipe, du coup. Euh... Ah bah, je suis déjà équipé. Euh... J'ai... Ah, c'est pas mal On tourne mieux. Attendez. On tourne mieux, on peut viser mieux, du coup. On va peut-être changer juste l'arme, là. Juste avant, parce qu'on doit traverser. Comment qu'on change l'arme Comment qu'on change l'arme Ah. Oui, d'accord. Ok. Donc, je rechange. Je fais RB. Je prends ça. Un gros pistolet, quand même. Hein. On a 30 balles. On va voir si on sait viser. La clôture Elle a sauté Défoncé Tu penses pas que c'était le cochon vert de tout à l'heure, si Il ah, y a un cochon vert, maintenant. Ok. Oh, il claudique. Quelque chose me dit que c'était un truc plus gros que ça. Tu te montes le bon richon pour rien. C'est une petite éva évasion de cochons, c'est tout. Faut juste qu'on les retrouve. Y'a pas péril en demeure. J'en ai marre de ces expressions, en fait. On est là. Oh, monsieur Carquois est là aussi. Neva nous a dit quelque chose. Il était arrivé au ranch Les héliports. Donc, on a décidé de passer de proposer notre aide. Ok. Chut. Ouh là là. Eh bien, on va le suivre. Lui C'est notre petit délinquant porcin. Gros balourd, tu lui as fait peur et maintenant il a disparu dans la forêt Ne vous inquiétez pas, on va l'attraper. Jon s'en occupe. Ok. Mais la forêt, elle est dangereuse. Non t'inquiète. Ouais, c'est pas les bêtes sauvages qui y manquent. Raison de plus pour qu'on s'en charge. Vous auriez dû voir John dans le monde souterrain. C'était une vraie machine à tuer les monstres. On les a endormis. Euh, on les a pas tués. Enfin, si vous vous y tenez tant que ça, je vais pas vous empêcher. Hé hey C'est pas un jeu, vous savez. J'ai pas l'impression que ce soit leur état d'esprit. à moins qu'il y ait des armes capables de tuer dans ce jeu. Attends, c'est pas... Le fusil d'Uva La baston, c'est peut-être pas mon domaine. Mais je sais que qu'Uva est une bonne tireuse. Elle vous fait confiance Bon, dans ce cas-là, moi aussi. Alors, allez-y, donnez-moi une, une bonne leçon à ce cochon rebelle. Ouais, on s'en occupe. Faites juste gaffe à... Oh, munitions Sans ça, ce truc n'est rien qu'un vieux tube rouillé. Ok. Et rentrez pas trop tard à la fête de la moisson c'est ce soir. Ok. On bah, tout à l'heure, hein. C'est pour la petite. Ok. <rire> C'est quoi ce fusil <rire> C'est quoi ce fusil <rire> Ah ouais, je tue des champignons comme ça. Dans la normalité. Bon, attendez, hein, parce que ça sert à rien, là. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire avec ça. C'est quoi ce Ok. Bon, on a claqué plein de balles, c'est pas grave. Mais attends, je comprends pas du coup... Euh, elle vient pas avec nous Tu vas pas avec nous Ah c'est parce qu'on est séparés, comment on fait déjà pour être des des séparés Ouais enfin, c'est bon. On est séparés ou quoi Oui c'est bon. Bon, apparemment ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Là on peut passer Non. Là-haut faudrait aller là-haut. Okay. On est déjà allé là-haut, bon tant pis. On va changer de perso. Le, le fusio est un peu euh, bourrin, pour pas grand chose. Ah c'est des bombes. Ok. ok. C'est quoi ce truc là fait déjà ah il a plus de bombe ok. Oh là là. Ah mince. C est, vrai, ça devient complexe un peu plus. Okay. Donc toi tu restes ici. Ok J'arrive. Ah oui, donc du coup, en fait, faut qu'elle mette quand même à traverser. Ok. Ok. Ok. Ah, vas-y, euh, tonton. Tonton. Il faut juste le suivre, en fait. Bon, bah d'accord, t'es descendu. Nous, on continue tout droit, hein, t'inquiète. On arrive. Ah. Ok, donc du coup, j'imagine que par contre, toi, tu vas rester ici. On arrive, deux minutes. Ah. Du -du -du -du -du -du -du. Ok, du coup j'arrive de ce côté. Oulala. Là là. Oulala. Là là. On va prendre le pistolet. Hein. Bon, pour l'instant ça va. Ah peut-être qu'il fallait que j'aille en bas. Je sais plus. Alors attendez, parce que là je peux pas aller là. Ah oui, il faudrait que je pousse encore. Ok. Euh, bah reste ici. Toi reste là. Non. Voilà, toi reste ici. Nina s'il te plaît. Nina. Nina. Arrête. Tu te fais les ongles au mauvais endroit. C'est pas ma faute en fait. que ça aurait été compliqué si on était bloqué comment qu'on fait maintenant ah oui j'utilise ça pour taper ok ah c'est intéressant Un truc. C'est où Je vois pas. Apparemment, c'est pas là. Et là, on n'a pas la clé. We don't have the key. Donc, on va revenir en, en arrière. On va essayer de, de passer en bas. Ah, on sait. par, par, par, par, par, par, par, par. C'était pas ça que je voulais hein. c'était pas poser une bombe hein, bien entendu, je voulais juste changer de perso. Mais ça va le petit chat Mais oui, mais c'est bientôt l'heure, je sais, t'inquiète pas, on est bientôt prêt. Oh, on a eu, on a eu des munitions. Oh. Ok, on va s'équiper. Ah mince, on a oublié le... par ou par, euh, les deux. On part pas ici, non, on fait... pas dans la demi-mesure. Ah Non Une salle à, Z à la Zelda C'est à cause du chat Hein le chat C'est à cause de toi qu'on a perdu Non je sais c'est là bah, On va s'arrêter Attends je veux juste voir où on arrive J'arrive J'arrive je sais on va, on va récupérer toutes nos munitions c'est vu que j'ai pas fait d'effort en fait. Euh... Voilà on va utiliser le... du manger. Mais viens avec moi Tu fais quoi Ouais c'est l'heure du manger ouais. Les deux. On va tout tirer, on va tout tirer. Là où ça apparaît, on tire. Là en bas. Ok, tu veux jouer à ça Ok. Ça fait quoi hein Non, mais ils arrivent à tout le temps Viens avec moi Mais... Oui. Voilà Je suis désolé de vous avoir montré cette, euh, cette vision de moi. Euh, bon bref... Euh... On a la clé du destin La clé du destin Bah si, je me disais bien. Ce découvre euh, trésor est très bien. Oh, encore des limaces, purée. Attends, attends, on prend de la vie d'abord. Ah, les démunitions. Je fais, je fais même plus, euh, même plus attention à, à mes munitions, euh, à la manière dont je joue. Hein, c'est, euh, on traverse. Lima, c'est vraiment le. Le truc qui m'embête le moins Faut juste mâcher Ah, excusez-moi, je jure Oh non Au revoir J'ai aussi une pompe sans faire exprès <rire> Tu sais censé faire quoi là On est censé utiliser juste nos armes Avec le pistolet genre Tiens C'est quoi ça Pourquoi on peut passer là Je sais pas On passe en haut alors du coup Ça sert peut-être pas à grand chose le pistolet hein. Contre les champilles, sérieusement Pourquoi on, tr on trouve de la munition Sauvegarde et c'est parti. Pas de calme, tout de suite, là, les pentes venez me, c'est vraiment mon enfer. J'en peux plus. ça servait à faire ce tour là il était bizarre non quel est l'intérêt d'être ici elle est où la carte ouais on a fait déjà tout le tour là il faut aller dans l'autre sens oh là là là là ça c'était vraiment pour avoir les petits, les petits bouts de sel qu'on a fait tomber moi je cherche. Euh, bonjour, je cherche euh, un moyen de. Tu vas tirer tout de suite avec ta bombe. Avec casse-toi. Par En tout cas, c'est intelligent euh, comme euh, monstre. Euh, un lance-grenade quoi. C'est un peu tourelle. Ok, bon, c'était pas mal. En fait, on est attiré par les ennemis. donc Du coup, ouais, je comprends. Oh, je l'ai eu ou pas Non, je crois pas. Ah, c'est juste parce que j'ai enchaîné les deux La pierre elle a bougé là non Ah mais il lâche des, il lâche des copains Non c'est moi qui ai dû taper dessus okay. ça me fera repasser dans l'autre sens pour repartir dans l'autre côté, ok, ça marche. Oui, petit chat. On trouve juste une sauvegarde et c'est fini, t'inquiète pas. T'inquiète pas, petit chat. Ah, faut que je change. Mais il y a une sauvegarde, bah voilà. Eh bien, on s'arrête ici. Et <rire> eh ouais. Allez, à, quel, à quel nombre d'arbres euh, une forêt devient un arbre, euh, un bois Ça, c'est une grande question, hein. une grande question. Bon, on va faire Dodo ici, c'est ça Oui. Et nous, on s'arrête là. Bon, j'espère que vous avez apprécié le jeu. Euh... On se capte euh, le dimanche prochain. Pour le chip stream. Again. Merci d'avoir accompagné ce, ce, ce let's play. Vous étiez nombreux nombreuses aujourd'hui. C'est cool. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que t'as le petit chat Oui, je sais, je sais. Je finis pour toi, là. Deux minutes. Euh, je vais vous euh, proposer, du coup, euh, d'aller voir toutes les personnes qui sont ici. Euh, Delphéa, entre autres, euh, qui est euh, toujours dans le coin, je pense. Donc, euh, je, je sais pas si je t'ai fait une commande, Delphéa, mais du coup, allez voir Delphéa. Euh, voilà, j'ai fait un appel euh, sur son nom... Euh, du coup il y aura peut-être, euh, je, je vérifie si, hein, si, si je t'ai fait hein, une commande normalement, il y a, mais je suis pas sûr, je vérifie, non, euh, bah, du coup Delphéa, je vais euh, aller chercher d'ici tout de suite, hop, euh, hop, hop, sur Twitch, ah non ça c'est le dashboard, il euh, y a Raving Bell aussi, euh, qui était dans le coin, je ne sais pas s'il si est toujours là, Yeld est toujours là plutôt. Euh, merci, euh, Cybertopia aussi. Euh, Terrestrine était dans le coin. Raving Bell. Euh, du coup Delphéa, ça commence à... il euh, y, y a Twitch qui s'ouvre, donc ça devrait arriver... Euh, si peu. Euh, normalement vous pouvez avoir accès à ces informations aussi en cliquant sur le nom euh, et euh, que j'ai mis et arriver à tout ce que euh, vous avez besoin. Il y avait Titi Lui aussi qui était dans le coin. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas si Titi oui tu fais des streams. Je ne suis pas suffisamment au courant. Euh, voilà. Euh, mais euh, si tu en fais, n'hésite pas à balancer ton. Euh... à faire ta promo, c'est le moment. Attendez, attendez, je vais chercher Twitch TV. Euh... Voilà. Normalement, il y a tout. Alors, justement, je, je rajoute des commandes au fur et à mesure. Donc, c'est pour que tout le monde puisse être euh, en chatotin. Bonne soirée, euh, oui, à toi, euh, du coup, Delphéa. Je vérifie, euh, voilà. Donc cliquez, hop, normalement je suis en train de faire le euh, travail, mais je, je fais le, le travail à la main partout. Euh. Oui. Euh non. Je sais pas comment, comment ça se passe. Comment on fait C'est quoi ce téléphone de l'enfer Je peux pas copier-coller. Qu'est-ce qu'il se passe Trop bizarre. Euh, attendez, est-ce que ça rame incroyablement ce possible euh... Oui, ça a l'air d'être ça. Allez, hop. Euh... Tu me dis s'il y a une faute dans le truc, mais normalement c'est ça. Donc euh... pour Delphéa hop, ah oh là là. Et du coup, faut que je mette à jour. Hop. Euh, je crois que je t'ai vu jouer à un sable récemment, mais je sais pas si t'as fini. Je suis pas sûr où tu en es. J'ai essayé de le récup. Euh, je trouve qu'il est un peu compliqué pour mon laptop, il y a aussi... Il euh, euh, y avait d'autres personnes qui étaient dans le coin, euh, je sais pas si tu es toujours dans le coin aussi... Euh, Kaku Shurikoro, euh, euh, Voilà Kaku... <rire> Coeur... Euh, je vérifie du coup le, le, le truc... Titi Liwi ne, ne stream pas, oui, donc, il euh, ah, y a Fallout Guys aussi, euh, Fallout Guys, Fall Guys plutôt que de faire jouer récemment, donc allez voir, euh, voilà, il y a Raving Bell qui a joué à euh, Sea of Thieves il y, euh, y a pas longtemps, hein. c'était aujourd'hui je crois même, et du coup on va aller, euh, on va aller raid, hein. je crois que c'est le principe, euh, vu qu'on est 7, alors, euh, non, il y a Aayla. voilà, on va aller voir Ayla Retour... Euh, retour aux mêmes euh, bases. Ah oui d'ailleurs, euh, oui, cette chaîne est affiliée, mais n est, n est, n est, n est, à la possibilité d'être affiliée, nous ne savons pas si on va se... s'affilier. Tout simplement. Euh, C'est un peu nul, peut-être, que ça, se met, ça nous met plus en avant, je sais pas, mais on verra. Pour l'instant, on s'en fout. On s'en fiche. Euh, Chanel. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié, c'est plutôt joli, là, euh, je vois, en retour, c'est cool. Euh... Donc, je vous envoie chez Ayla. Euh, faites, euh, faites, euh, faites des bisous euh, en arrivant, euh, ou des cœurs. Des cœurs, c'est bon. Voilà. Ça marche Bon, see you. Euh, jeudi, n'oubliez pas, il y a chronologie. On continue chronologie des femmes artistes. Donc euh, Je vais peut-être taper. Attendez. Euh, attends, attends, attends, petit chat. Je vais voir si ça fait.. Euh, non, ça fait pas du tout une commande. Bon, euh, voilà, il y a chronologie. Euh, jeudi à 21h, comme d'habitude. Euh, on continue euh, la fin du Discord de, de nos trouvailles. Voilà. Euh, et euh, Et ensuite, euh, du coup. Le stream. À 14 ans. Bon, si you euh, je sais pas combien de temps, euh, voilà. Euh, je, je sais pas comment ça fonctionne euh, suffisamment. On va dire que ça va se passer. Euh, en attendant, je vous laisse le son. Euh, et, je, et je vais attendre avec vous. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit passage.